Rabat, welcome. Bienvenue. Salut, bonjour, bienvenue. Manuel Rabaté, Je suis le directeur de Louvre Abu Dhabi. J'ai le plaisir d'être avec vous aujourd'hui dans cet atelier. Comment est-ce que les musées, les, les musées répondent aux crises C'est un plaisir aujourd'hui de vous souhaiter la bienvenue avec des pénalistes qui sont vraiment honorants et nous sommes conscients, euh, contents de vous avoir. On s'attend à vous souhaiter la bienvenue au musée et le soir aussi. La, pr la première journée était fantastique et c'est important de célébrer les progrès d'Alif et euh, leur importance dans la, euh, dans la sauvegarde de... Euh, notre alliance, je voudrais dire joyeux anniversaire à Alif et à cette compagnie sœur de Louvre à Abu Dhabi. Nous avons vu plusieurs ateliers, sessions, à Mejlis aussi. Ils sont tous touchants et ils parlent de la crise et du danger de l'héritage culturel. Je pense que c'est important dans ce cet atelier de euh, entrer un tout petit peu euh, dans les euh, dans des choses qui sont liées à l'écosystème à la préservation de l'héritage et à la nature elle-même euh, du musée et donc euh, nous aurons plusieurs euh, euh, pénalistes qui vont partager avec nous des études de cas euh, sur différents angles et différentes euh, spécificités, euh, problématiques spécifiques au musée pour euh, résoudre les crises. Encore une fois, comme on a vu durant la journée complète hier et le dernier pénal, euh, la dernière session, la crise peut être extrêmement large. Alif a euh, une dynamique, une définition dynamique qui est très utile pour être efficace et qui va avec le motto de l'action et puis l'action et puis l'action pour répondre aux dangers et aux risques ainsi qu'aux urgences. Et en se basant sur sa diversité de concepts et de crises, nous allons vraiment se concentrer sur le monde du musée et sur l'interaction avec Alif. Je suis vraiment content de vous avoir d'avoir sur mon panel les conférenciers suivants. Madame Alexandra Kovalchuk, directrice du musée d'Odessa des Beaux-Arts en Ukraine. Je pense que votre microphone est déjà allumé. Madame Kovalchik a une expérience dans la gestion des musées et dans la préservation du patrimoine culturel. Elle est responsable du conseil d'Odessa et leader du Musée pour le changement. Ah, euh, Madame Kovalchok dirige plusieurs initiatives pour, pour préserver et protéger les musées dans les sites culturels. Face à ces euh, moments difficiles, sans doute nous aurons euh, un bon partage. Nous aurons aussi Dr Nadine Panayot, conservatrice euh, du musée archéologique de l'Université américaine de Beyrouth du Liban. Elle est une, une écrivaine euh, et euh, une euh, experte dans la préservation de patrimoine culturel. Elle est aussi un euh, euh, membre actif dans euh, la euh, société civile libanaise et dans tout ce qui est lié à la justice pénale et les droits humains. Dr Panayot joue un rôle très, a joué un rôle très important après l'explosion du 4 août et pour garantir la, euh, euh, la sûreté et la sécurité des musées face à ce genre de défis. Merci pour votre présence. Merci, Docteur Nadine. Nous nous attendons à cette discussion. Euh, docteur Sylvie mamel Kasi, expert international et présidente de la Fondation TAPA du Côte d'Ivoire. Euh, la Fondation TAPA est une organisation euh, qui euh, travaille à but non lucratif, qui travaille dans le continent africain dans la préservation de euh, la culture. Euh, elle est une experte euh, aussi euh, dans le domaine de la euh, philanthropie et dans la protection des collections des civilisations de Côte d'Ivoire et qui euh, y a dirigé depuis 14 euh, ans. Euh, Madame... Euh, Manana Tev Tevadze, responsable euh, et, euh, du comité national georgien du bouclier bleu. Elle travaille dans la protection du patrimoine culturel et elle était active euh, dans les projets de Georgia. Euh, avec une expérience avec le secteur privé et public et académique récemment. Elle a été activement participante dans le travail non gouvernemental avec, en, en travaillant avec le comité national georgien. Et euh, je pense que vous êtes vraiment en train de faire un très bon travail. Tu, vous pouvez souligner par le biais de votre expérience sur vos expériences... Euh, <rire> Monsieur euh, Zaïd Razi Saadallah, le directeur du musée de Mosul, Irak. Docteur Zaïd, à vous la parole. Euh, pardon, euh, s'il vous plaît, si vous pouvez venir euh, à la tribune. Vous avez donc euh, des projets euh, dans euh, ce domaine. Monsieur Zaïd va partager avec nous son expérience. Il travaille d'une façon inclusive avec les organisations comme Missunum euh, Association pour avoir un, un plan holistique dans la réhabilitation du musée. Il a aussi travaillé sur plusieurs projets euh, d'excavation de, et de creusement ainsi que de fouilles pour la euh, protection du patrimoine culturel. Nous nous euh, attendons à, euh, cette, nous nous attendons à cette, euh, ce, cet échange. Et finalement, Adila Laidia Haniyeh, directrice du musée palestinien, vous êtes une historienne, une conservatrice, vous avez travaillé dans l'art contemporain et vous, étiez, vous êtes ex-présidente de Khalil Sakakine. C'est un centre euh, organisation non gouvernementale et c'est un centre de préservation de patrimoine culturel. Docteur Adila est en train de mettre en œuvre des projets fondés par Alif pour la conservation de euh, centaines de ressources en risque qui sont palestiniens. Et vous avez construit un bâtiment et bâti un bâtiment de conservation. Vous avez un musée palestinien très beau. J'ai eu la chance de le visiter il y a longtemps. Vous, euh, nous avons le plaisir de vous accueillir à cette session et partager avec euh, l'audience donc le plaisir de vous avoir et des euh, orateurs euh, aussi spéciales et exceptionnels. Euh, cinq à huit minutes euh, pour chacun pour présenter. Euh, donc. Euh, euh, la, euh, cette présentation ou leur euh, présentation et puis nous allons commencer par les questions madame alexandra est-ce que vous pouvez bonjour c'est un plaisir de vous voir et de vous rejoindre aujourd'hui dans ce pénal euh, le euh, le musée d'odessa euh, des Beaux-Arts de l'Ukraine a été ouvert en 1899. Durant la Deuxième Guerre mondiale, il a été fermé et durant les premières, le premier jour de la guerre russe, nous avons deux dimensions. On a préparé des programmes, des exhibitions et des événements normales et on a anticipé euh, l'invasion et donc en, le 14 février, premièrement ce que nous devions faire, c'est démanteler euh, l'explosion et ce que le projet le, le musée était euh, occupé à faire et on était en train de euh, télécharger ce qui n'a pas été téléchargé dans le service cloud pour, service, euh, pour euh, ajouter euh, les, le patrimoine. Parmi les questions euh, qu'on a faites, inviter les photogra le photographe qui a fait ces belles photos. Il venait au musée pour partager ces moments spéciaux de euh, célébration et euh, euh, avec des événements d'enfants, des euh, rentrées gratuites. Il partageait son expérience. On a aussi pris euh, des photos de la caméra du musée et on les a enlevées du serveur pour les ajouter au euh, cloud pour que cette mémoire reste et ces mémoires restent et auxquelles nous pourrions faire référence plus tard. Et on a réalisé que c'était théoriquement préparé, mais en pratique, on a donc commencé à euh, chercher des opportunités pour que tout, ce, tout ceci, euh, pour garantir la durabilité du musée durant la guerre et anticiper ce qu'il pourrait avoir. Et puis, on a reçu un appel d'Alexandra Flay. Euh, de Dalif. C'était un, une soirée de dimanche. J'étais surprise de voir un appel d'Alexandra comme si c'était une chose impossible. Elle a dit, nous sommes avec vous 24 sur 7 et nous allons vous soutenir et ils le sont. Et c'est un des moments qui restera dans ma mémoire à jamais. C'est un moment qui m'a donné un certain, euh, une certaine force et une puissance pour continuer dans ma lutte. Et quand on a commencé à travailler avec Alif, on a réalisé que sans doute, il y avait des choses qui euh, étaient garanties chez nous, mais on a pensé à une chose à Odessa que les autres n'ont pas pensé auxquels les autres n'ont pas pensé. On a préparé des badges, des applications et euh, aussi des fonds. Notre groupe était inclus de jeunes avec un groupe de collecte de fonds et euh, de direction d'événements. Il y avait des gens qui vraiment essayaient de... Euh, travailler, des entrepreneurs étaient en train d'évacuer, les magasins se euh, fermaient. Ce n'était pas facile de euh, trouver les matériels et les équipements durant cette phase, mais c'est pour cela que l'équipe a été très utile et ceci nous a aidés. Ceci nous a aidés à... Continuer dans cette plus première stade de guerre. D'autres choses qu'on a vu aussi aider nos collègues d'une autre façon, par exemple, le réprovisionnement de l'eau et aussi avoir des documentations d'urgence. Quand on a travaillé avec nos collègues et quand on les a parlé, il y avait une recherche et une sorte de quête chaque jour. Euh, comme si euh, une sorte d'échelle qui leur permettait de retourner à euh, eux-mêmes. Notre équipe, donc, est devenue très euh, qualifiée dans euh, l'incident euh, euh, et d'autres questions d'extinction et d'écrasement euh, d'incidents. Et on a aidé les collecteurs de musées et les collègues à préserver les monuments, monuments dans, les publics, dans les espaces publics par le soutien de l'UNESCO. À ce stade, nous étions en train de parler avec les agences de culture, avec le, les instituts européens, et on était là pour nos collègues qui avaient besoin de nos soutiens. Et, notre aide. et en revenant au musée lui-même, nous pouvons euh, voir qu'on a lancé, avec le soutien de l'UNESCO, notre collection en ligne avec euh, 10% de nos inventaires. Et euh, d'ici la fin de l'année, nous aurons euh, près de 50% inclus sur cette liste, avec euh, tout ce qui est euh, travail et travaux, euh, euh, euh, travaux manuels. Et pour ce qui est maintenant de la réponse, nous avons fait une sorte euh, de travail commun pour notre communauté. En avril, on a lancé euh, des tours euh, de guide dans le tourisme, dans le musée. C'est une sorte d'expérience que nous avons proposée euh, aux communautés euh, pour expérimenter cette euh, euh, ceci et c'est vraiment euh, difficile de voir euh, des murs vides euh, par contre il y a quelques euh, que, que, quelques pièces et objets artisanaux qui sont qui sont restés dans le musée mais tout était lié à, à, à tout était lié à l'impérialisme russe et à une longue histoire. C'était une opportunité de parler euh, avec la communauté de la colonisation et notre histoire dans ce, euh, ce domaine spécifiquement. Et en juillet, on a commencé à rouvrir nos portes et c'était important pour nous de le faire. On a lancé euh, l'exhibition de beaux... Arts contemporains et dans les chambres, vous pouvez voir euh, beaucoup euh, de présences et de, de collections euh, russes remplacées euh, par euh, les produits artisanaux euh, ukrainiennes. Aujourd'hui, euh, le musée est ouvert au public. On a près de six exhibitions en, con en continuation et ceci est le travail en progrès. Je voudrais remercier qui, qui, toute personne qui nous a soutenus durant cette période, et je voudrais remercier Alif pour ce, sur cet événement. Ceci nous autonomise encore plus. Merci beaucoup. So Merci beaucoup. Docteur, Docteur Nadine. Docteur Nadine. Voilà. C'est off. Hello. Salut. Est-ce que vous pouvez m'entendre? Bonjour. Merci pour cette invitation. Je parlerai aujourd'hui de l'Université américaine de Beyrouth et du musée archéologique qui a commencé en 1965. C'est le troisième musée ancien dans l'histoire du Moyen-Orient. Mes prédécesseurs, mon prédécesseur a euh, présenté sa démission en juin 2020. Elle voulait laisser le musée en sa meilleure euh, euh, forme et c'est comme ça qu'elle l'a euh, laissé impeccablement euh, maintenu. Et on ne savait même pas que le Liban. Euh, euh, et serait euh, la, la scène de la troisième plus grande explosion au monde. On ne savait pas que le Liban sera dans sa crise la plus euh, profonde euh, au niveau financier dans le monde euh, et euh, le, euh, ceci après la pandémie de COVID. Et c'est la situation quand j'ai pris les règnes en euh, septembre 2020, le musée a été détruit. Il a perdu ses euh, fenêtres, toutes ses portes. C'est un endroit historique avec des fenêtres très grandes et des portes très grandes. Il existait 74. Euh, produits euh, artisanaux du de, euh, de temps des Romains. Durant ces trois semaines, quand, avant que je prenne la mission, j'ai créé une petite mission avec mes étudiants dans les études archéologiques et la gestion de musées. J'ai dit, si vous voulez vous rejoindre à moi, je suis en train d'étudier euh, tout ce qui est dans le musée affecté par l'explosion. Huit musées ont été détruits partiellement, mais deux, seulement deux ont perdu des pièces de leur collection. Ces deux musées sont Sursock et AUB, celui de l'université. Après l'inventaire de tous les directeurs directorats des musées, et, euh, on a vu quel musée a perdu le plus j'ai contacté l'Institut national de, du patrimoine à Paris et j'ai demandé est-ce que vous pouvez nous envoyer des matériels puisqu'on n'avait pas accès à nos fonds aux banques et c'était surprenant que j'ai pu, pu créer deux missions qui nous ont soutenus par le biais d'Alif, PNP fondée par Alif pour envoyer des experts un, à Sursoc pour travailler sur la conservation de papier et une autre à, euh, au musée euh, de l'Eyubi pour euh, préserver euh, le, les verres. Euh, on a fait un inventaire totalement... À, à la dernière minute, on a créé un atelier, un atelier au sein du musée pour recollecter ces pièces, ces centaines de pièces, et je n'exagère pas quand je dis centaines, parce que le, les verres étaient mélangés par euh, le... Euh, les vitrines, la vitrine, les verres de vitrine euh, et il y avait beaucoup de fragments et donc l'Aklober, l'expert de l'INP, est arrivé en septembre 4 euh, au Liban, quatre jours après avoir euh, pris donc, ma mission. Euh, le groupe volontaire et le musée travaillaient euh, en euh, mutuellement euh, pour euh, collecter ces verres et on a pu identifier certains de ces euh, objets par le euh, biais de les, des photos qui étaient présentes dans l'inventaire. Et euh, puisque après la recollection, cette phase de puzzle, on a réalisé qu'il y a près de 15 objets qui n'ont été. Ré, euh, amener de nouveau, mais euh, le reste, non. Et donc j'ai créé des partenariats avec la faculté d'ingénieurs, avec la faculté de mécanique, d'ingénierie, et avec mes collègues, Dr Asmar, on a pu créer euh, un, euh, un héritage culturel ou un patrimoine culturel, centre patrimoine culturel digital numérique. C'était un incubateur et on était en train de digi digitaliser nos collections en créant une reconstruction des fragments de verre. Et ce que vous voyez, c'est une construction virtuelle faite par l'un de nos euh, étudiants et ceci montre que euh, ceci a été utilisé euh, dans le euh, 3D, euh, dans l'empreinte euh, l'imprimerie 3D qui a été digitalisée et la photo au milieu est aussi une photo 3D en cristal qui a été utilisée dans euh, à, par notre euh, bailleur de fonds euh, à New York. Et ceci a été aussi tra travaillé avec le département de physique euh, et avec la composition euh, camique, euh, ch chimique des euh, produits, euh, des objets et matérialisé euh, dans un atelier international qui euh, s'attarde sur la composition, la conservation et l'archéologie des verres. Euh, Entre-temps, on a reçu euh, un appel de quelqu'un que je n'ai jamais rencontré. Il s'appelle Dr Stephen Koob. Il avait pris sa retraite euh, du musée de New York de vitrine. Il a offert son aide et je lui ai dit le plus le meilleur. Et donc... Euh, euh, durant trois euh, semaines euh, à Ayobi avec les Kyobert, euh, ils ont volont... été volontaires de rénover six pièces de nos collections et il a... Euh, aussi participer euh, au, euh, à l'atelier et à faire un euh, training aux étudiants de tous les universités de Liban, non seulement les euh, étudiants des UB, gratuitement en soutenant nos programmes d'enfants qui s'appellent Glass Reaters durant cette période exactement. Les six missions, en fait, matérialisées avec le, le musée britannique. Euh, a pris un peu de temps parce qu'on a négocié pour 18 mois ou bien de de, de, de, cons, de conservation quand on a reçu de tête à le soutien ils ont euh, euh, essayé de nous aider par le par offrir huit objets conserver dans leur lab et recevoir un de nos assistantes aimées qui a visité euh, ce pays et a fait un training de trois mois sur les meilleures pratiques de la conservation de verre. Et plus tard, euh, j'ai eu le plaisir de euh, participer à une euh, exhibition, un expo. En Grande-Bretagne pour euh, pour parler de la préservation de, glas, de verre et euh, à mon retour à Beyrouth, vous voyez ils sont, ils sont arrivés la semaine dernière. On a cassé le record euh, dans les visites de la euh, room ou de la chambre 3 avec notre histoire. Et là, je voudrais partager avec vous le, le film que j'ai fait pour remercier Alif et l'INP. Ces objets racontent l'histoire des banquets durant la période romaine. Ils racontent l'histoire de la musique, de la poésie et du théâtre récité et de la beauté célébrée. Ils racontent l'histoire de l'ingénierie humaine par le biais d'éducation et de culture. Ils ont survécu des civilisations et des tsunamis, des séismes et des règles et des guerres pour plus de 2000 ans, en racontant en parlant de nos histoires et de nos origines jusqu'à août 4 2020, quand tout a disparu, démantelé en centaines de pièces mais un an plus tard, on les cherche de nouveau à vie et ce qui, qui paraît un peu impossible par le travail, la persévérance et la dévotion et le travail en groupe, on a pu le faire. C'était vraiment très, euh, un, une tâche très difficile. Euh, ils ont resté en vie et ils ont, ils ont duré pour euh, raconter l'histoire. Euh, du, des blessés, des orphelins, des euh, personnes délaissées. Ils racontent l'histoire d'ignorance, de corruption, du cynisme et euh, de cupidité, ainsi que d'avidité. Ils, ils sont aujourd'hui en train de porter la culpabilité de ce qui s'est passé d'une faute. Est-ce que vous voyez nous pouvons, on ne peut ni oublier ni déplorer euh, jusqu'à aujourd'hui. Mais aussi, il raconte notre histoire, l'histoire de notre résistance à cause de la trahison, de la manipulation des enfants libanais, enfants euh, en leur disant que les démons sont ailleurs au moment où ils étaient à l'intérieur. Les démons étaient en train de manger le, le pays tout entier. C'est l'histoire d'une détermination pour garder la culture, l'éducation et l'héritage en tant que euh, bien pour le pays, pour le peuple libanais. C'est la connaissance du euh, et c'est la connaissance et ça ça fait des universités et des écoles un endroit exceptionnel. Notre droit à la dignité, à vivre euh, d'une façon libre, euh, vivre pleinement et vivre sans euh, haine et sans manque de confiance. C'est l'histoire d'un euh, engagement euh, sincère, euh, loin de peur et loin de haine. Et, et pour commencer une journée d'engagement et de préservance et de construction, une pièce une fois reconstruite merci Thank you. bravo merci et bravo Sorry, it's the wrong. Can you change? Can you, mm -hmm. cha can you do? Can you change the PowerPoint? Yeah, you can yeah. the wrong PowerPoint. No, oh, you prefer this one. Yeah, yeah. J'espère okay. que vous m'entendez. Hopefully you can all hear me. Uh, je voudrais remercier la fondation Alif uh, de Are nous donner l'opportunité de parler de notre expérience uh, à la tête des musées durant plus de 30 ans. Et uh, je voudrais so, commencer donc mon uh, intervention so. ma présentation par une anecdote. Yeah, en 2008 alors que j'étais la directrice du musée national, j'avais reçu la visite de deux visiteurs qui sont venus me voir, une personne de race occidentale et une autre africaine, subsaharienne. Et les deux personnes m'ont proposé la somme de 100 millions de francs pour donner toute la collection archéologique, c'est-à-dire 150 000 euros pour donner toute la collection archéologique estimée à 584 pièces. Et j'ai décliné l'offre, bien sûr, parce que avant que nous n'arrivions, il n'y avait pas de ligne budgétaire pour l'acquisition des pièces. On disait à dessein le musée des civilisations, mais dans sa représentativité, toutes les régions n'étaient pas représentées. Et donc nous avons fait un plaidoyer pour que le musée puisse avoir Vraiment une ligne budgétaire pour essayer d'équilibrer au niveau des collections. Et les personnes m'ont dit, mais Sylvie, nous te connaissons bien. Nous connaissons ton mari, nous connaissons tes enfants. Ils ont dit le nom de mes enfants, le nom de mon mari où il travaille. Ils, ils m'ont même dit dans quelle banque j'étais et combien j'avais dans mon compte. J'ai dit cela pour que nous comprenions à quel point la question de la préservation du patrimoine, vraiment, peut comporter vraiment des risques si nous ne prenons pas les mesures idoines pour sa conservation. Et euh, avant de partir, ils m'ont dit comme ça, de toute façon, avec toi ou sans toi, ce musée sera pillé. En 2011, à la suite des élections, de 2010, il y a eu une crise et, et donc le musée a été bombardé, pillé. Nous avons perdu 121 pièces majeures de notre collection, dont toute la collection d'or du président Oufouette-Boigny. Le problème de la préservation et de la promotion des musées en Afrique subsaharienne, est une préoccupation majeure pour les États du continent africain qui tentent, tant bien que mal, d'y apporter des solutions idoines. Et cette crise dont nous parlons a fait plus de 3 000 morts, provoqué des déplacements massifs de populations vers les zones non occupées par les rebelles et encouragé le pillage des collections des musées, fragilisant au passage l'environnement sécuritaire de nos musées, de nos cases sacrées, de nos zones gardées comme des vestiges pour les générations futures. Durant toute cette période et les années qui ont suivi, le musée des civilisations et les autres musées du pays ont souffert du manque de ressources et de fréquentation des publics et des groupes qui avaient leurs priorités ailleurs. Effectivement, nous avons vu que les musées du pays étaient vraiment logés à la mauvaise enseigne à cause du manque de ressources et d'autres éléments qui entraient dans leur fragilisation. Il m'est donc arrivé sur proposition d'amis un peu partout dans le monde entier qui m'ont dit « Sylvie, en Afrique, les musées, ce n'est pas évident ». Les pouvoirs publics ne peuvent pas à eux seuls vraiment garantir la protection de vos collections. Il faudrait penser à créer une fondation. Et j'ai été obligée donc de jouer sur les deux tableaux. Quand j'étais donc la directrice des musées d'art contemporain, j'avais l'habitude d'écrire pour solliciter des moyens. Et quand j'écrivais à une structure nationale, pour dire que nous avons un programme, nous avons besoin de financement, souvent des sommes dérisoires. On nous disait, oh, mais vraiment, nous n'avons pas les moyens. Mais quand j'écrivais en tant que présidente de la fondation TAPA, la même structure qui venait de me dire non, disait, oui, nous avons les moyens, vous pouvez venir les prendre. Une fois, deux fois, plusieurs fois, et je me, dit, je me suis dit, mais qu'est-ce qui ne va pas et quand nous avons cherché à comprendre, ils nous ont dit « Oh, les institutions publiques, nous, euh, nous ne les finançons pas parce que euh, l'État, on ne peut pas demander des comptes à l'État, l'État ne fait pas de bilan. » Et donc, nous sommes restés dans cette logique. Et quand j'ai pris le musée des civilisations en 2006, j'ai dit au cabinet « Laissez-moi, je ne veux pas inscrire de crédit au budget du musée. » Je veux, par la fondation, uniquement aller vers des partenaires, jouer sur, le, euh, le, sur les partenariats pour pouvoir relever ce musée et amener les uns et les autres à comprendre que l'État seul ne peut pas et qu'ils sont aussi concernés par la question de la préservation. Et donc, durant les 16 ans de notre gestion, nous n'avons reçu aucun financement de l'État. Le Musée national de Côte d'Ivoire, le Musée des civilisations a été soutenu par la Fondation TAPA qui allait aussi bien vers les partenaires locaux qu'au niveau international. Et c'est pour cela que je voudrais vraiment, vraiment saluer Alif. Je voudrais vraiment remercier Alif parce que de toute cette expérience que nous avons, jamais nous n'avons été spontanément, de manière vraiment, je veux dire rapide, soutenu. Lorsque nous avons sollicité cette fondation, il n'y a eu aucune difficulté et je continue toujours de le dire à, à, à les l'exemple, je crois, que ce n'est pas évident pour les institutions publiques en Afrique de pouvoir compter vraiment sur les institutions nationales. Même les cinq doigts de la main n'arrivent pas à être comblés. Et donc nous avons, grâce à Alif, pu sécuriser 15 000 pièces, plus de 15 000 pièces de notre collection qui avaient une valeur anthropologique et historique majeure et qui sont aujourd'hui un héritage que nous laissons à la postérité africaine. Je voudrais vraiment dire merci parce que grâce aussi aux actions de la Fondation, pour la première fois, les élèves premiers de classe sont allés visiter le musée de toute la ville d'Abidjan. Il y a eu aussi les journalistes culturels qui ont été formés. Et il y a eu d'autres programmes que nous avons lancés. Nous sommes allés dans des régions Prendre des objets pour venir les mettre dans les deux musées nationaux. Parce que c'est vrai que nous avons des aides de temps en temps, mais ça ne saurait suffire pour les sept institutions publiques de type musée ou encore pour d'autres établissements assimilés. Et donc, je voudrais vraiment dire aujourd'hui à Alif de nous donner la possibilité de prendre sa main et de la mener jusque dans les zones moins favorisées où la main de l'État n'arrive pas forcément, parce que le patrimoine culturel de la Côte d'Ivoire ou de Beyrouth ou d'Ukraine constitue chacun en soi une partie du patrimoine de l'humanité. Donc nous aider, c'est donner la possibilité au corps du patrimoine mondial de se porter bien. Je vous remercie. Merci. Merci. Bonjour, c'est une c'est un plaisir et c'est un honneur d'être parmi vous et de vous parler. C'est très difficile après de te parler avec après ces, ces femmes si fortes et si expressives, expressives. Euh, Je crois que ma, ma parole sera sera être préparé et de, de l'action et de la réaction. Et en 2008, en Georgie, a expérimenté la ville de Kori, c'est la ville dont je parle. Il y a un petit musée euh, régional histoire euh, et qui a ce, ce muséum était sous l'occupation pour deux semaines et la et était victime de du, de, la, de, euh, de tout de tous les crimes de, de, de, de euh, et, toi, et, et et je crois que ça a sonné l'alarme pour nous euh, de, de, de, sur la, la question des, des, des, des, des, des, des du maintien et de la préservation en temps de guerre, mais euh, après, mais, euh, euh, euh, et, donc, ce, ce musée a été victime de pillage et, euh, et on, en 2013 on a établi une fondation, on a essayé de coopérer avec ce, euh, cette, euh, ce musée et de l'aider donc on a on a entendu parler d'Alif et moi j'étais conf consciente qu'il qu ne couvre qu'il ne pas euh, tous les tous les cas ou tous les incidents donc je les envoyais un région et, et, et, je, et je pensais qu'il qu'il qu'il s'occupait se, qu seulement de la, de la de cette partie du monde euh, et, et mais la, la réponse était oui on, on, on est prêt à vous aider et on a lancé un projet de pour deux ans financé par euh, Alif et, pour, et pour, qui a pour des mission de maintenir et de restaurer euh, le musée qui a été victime, mais qui, qui est dans une, euh, dans une ville où, qui a été victime de, de, la, de la guerre. Et, et par, euh, par chance, ce musée a, su, a survécu à la guerre. Donc, euh, euh, voilà le bâtiment. Euh, on a... Où euh, j'ai aussi euh, sensibilisé les gens sur, sur les, les, les, comment travailler avec les parties prenantes, avec les gens. On a euh, essayé de d'adresser tous ces besoins et on a décidé de travailler dans une dans cette direction. Euh, pour, on commencé par la construction des capacités. Et l'amélioration des capacités. Et De dans toutes ces activités, on a inclus 12 autres musées à travers la région. On exclut les régions où les Russes les occupaient encore. L'autre point est d'améliorer euh, la documentation numérique et de euh, numériser les, les, inven les inventaires. Euh, euh, aussi avec la participation et l'aide des, des parties, euh, parties prenantes là, et la coopération internationale, on a... Euh, on a essayé aussi de coopérer avec l'armée en matière d'amélioration de, des capacités. On a, on a arrangé plusieurs cours de, de formation où nous avons engagé avec nos partenaires internationaux nos aussi un des collègues de l'armée de l'Amérique qui, qui est venu nous aider. On a aussi, euh, et ça inclut euh, 30 cadres de différents musées dans la région. Et le deuxième point est de donc numériser la documentation. Et on a créé un petit, un petit laboratoire pour un petit bureau pour la documentation un petit laboratoire pour la documentation et la, la numérisation pour les donc les manuscrits et les et les aussi les boîtes d'inventaire aussi et plus de 11 000 pièces ont été documentées et numérisées aussi on, puis on, on a con, on a conclu que certaines de ces des des, euh, des conditions de stockage n'étaient pas acceptables donc euh, on a euh, essayé de cette cet entrepôt à, à l'équiper le, par les équipements euh, nécessaires Bien sûr, euh, les résultats de ces euh, de ces de ce projet et, et on a a on a on a, euh, euh, euh, on a préparé un plan de de, de gestion. On a fait de l'analyse. On a aussi consulté avec des experts internationaux et on a. Euh, euh, mené donc de l'analyse et, et le résultat de cette analyse, euh, avait, on a mené une, des formations militaires et civiles en même temps avec le, les forces de défense et, et les, troupes les troupes militaires. Et donc on a mené, on a conduit, on a arrangé des, des, des cours de formation euh, en commun avec des, aussi les parties prenantes. Euh, où, malheureusement, on n'a pas été si la coopération avec le ministère de, de la Culture n'était pas fructueuse, si fructueuse, mais aussi, on a aussi du les, les, les support et les du soutien de, des forces armées, aussi des, des partenaires internationaux et des musées existants. Voilà un peu la, le, premier, le premier cas où on a. Euh, on a euh, aidé le musée à a, a élaborer un, de, de, de, un, un plan de réponse aux, aux crises et aux désastres et aussi euh, un plan de, de travail en temps de paix. Et à ce point, je, je m'arrête. Merci pour m'avoir entendu. Ah. Au <laughs> so, so I'm, I'm for, for uh, nom de important questions public. dieu le plus miséricordieux, Au nom de Dieu le plus miséricordieux, je vous salue du musée de Monsul assis à vous, et je vous remercie, et je remercie toutes les personnes, les, les femmes et les hommes ici présents, et aussi je tiens à remercier la fondation Alice Alif pour ce soutien au musée, musée de la civilisation de, de Monsul, et pour l'initiative qui a été lancée en 2018 au musée. Je commence à vous donner, donner un aperçu historique à propos du musée et des étapes de développement. Le, le musée de civilisation est le deuxième en temps d'importance après le, le musée de, de, de, de Bagdad. Et il a des, et, et les standards utilisés et appliqués en. En, en ce musée est très important. L'architecture le, le, le, du, du, du, archite, du bâtiment date de et, et celle similaire à, à, à celui de, de, des, des années lointaines dans euh, la, la civilisation euh, euh, du Tigré, Tigré. Aussi, euh, aussi euh, il, il inclut un, une une place centrale royale et on, le, le gouvernement américain, le, le euh, gouvernement irakien, on, euh, on, le, le 27 mars en 2057, le gouvernement irakien l'a changé, l'a transformé en, en musée et, et plus tard les, les plus tard, les, les, les, les personnes en charge du musée ont transformé les jardins tout autour du musée comme, comme des annexes supplémentaires au, au, au musée. Et, et, et le docteur Mohamed Makia, avec le, fond, le financement de Kohlbankian, euh, euh, en 1974, euh, euh, le, le, le musée a été réarrangé en quatre, euh, quatre grands halls euh, aux euh, euh, places, et qui euh, et les civilisations incluses incl incl incl incl incl comprenaient les, les, aussi les, les pièces de, de monuments qui dataient du temps de l'ottoman, de l'occupation ottoman, ottomane de la région. Donc, en 2014, le, le musée a été euh, victime de pillage et de destruction, et tout le contenu de ces musées ont été détruits et pillés. Les, les, les, les, les mouvements extrémistes ont occupé le musée et, et, et l'ont transformé en, en bureau de collecte de fonds. Et, euh, et euh, en 2015, euh, euh, toutes les photos et, les, euh, et tous les, les photos ont été lancées en ligne et tous les les l'inventaire a été publié en ligne et laissé les extrémistes qui ont occupé le musée ont brûlé euh, plus de 320 000 livres dans, dans la librairie et ils ont pensé que, que tout, le, le, le, tout le patrimoine écrit a été euh, détruit, mais ça n'a pas, pas été la réalité. Euh, plus tard, euh, l'initiative d'Alif et le commencement de la restauration si c'est une photo d'avant et après la, euh, la la mise en mise en feu du du musée en mars 2018, un, un community presse a été lancé a été annoncée l'initiative d'Alif. De le, euh, le, le, le projet zéro de, de, de, de, de, de, la, de la restauration du musée, du, musée, du musée a été financé par le, le Louvre et la Banque mondiale. Et, la réponse euh, au début euh, et le, les, les efforts de secours ont été lancés euh, en 2000. Euh, en 2020, bien des équipes américaines ont visité le, le, le musée pour, pour évaluer la situation et pour prendre des... des des, euh, des actions d'urgence. Euh, la première étape, première étape, on a évalué les, les conditions du, du bâtiment, les fenêtres et les portes et tout ça qui ont été essoufflées par, euh, par euh, les bombes et, euh, et, et, et aussi les, les, les, les, euh, la séance principale qui a été détruite euh, du au bombardement. Donc la, la deuxième étape, consistait à apporter du secours aux, euh, aux pièces laissées au, euh, sur terre par terre et pour les, les archiver et les euh, emmagasiner dans un entrepôt dédié pour ce but, euh, en attendant la, la, la présentation de ces, de ces pièces. Puis l'organisation Spisonia a réhabilité les les, les, les les chambres l'annoncé d'une cour de, de formation pour euh, consolider les, les atouts et, et les capacités des cadres puis euh, pré puis arranger tous les la logistique durant la, la période de resta restauration des pièces d'artefacts donc euh, la restauration des pièces détruites après avoir euh, fini, après avoir euh, mis fin à, aux, aux, aux, aux étapes de secours et de la restauration des, des grandes pièces comme les statues d'assiram et de, les, aussi le lion d'Ashtar et les autres grandes pièces. La, on a la, la, la corona la, la, la, la, la, la corona a un peu gelé les tous les efforts mais pour un peu pour économiser le temps perdu il a fallu former les cadres c'est pour cela on a on a conclu plusieurs séances de formation et de travail et en, en juin 2020 la première expédition Française est arrivée pour commencer les travaux euh, au à le musée sur l'arc de Royal et le, et le lion de Nimrod et, et, et le, le, un, un agenda euh, euh, a été un, un agenda a été mis en place pour ce que chaque cette équipe vient en visite chaque deux mois pour rester pour deux mois dans, à chaque fois euh, et pour que l'équipe les équipes et puissent peuvent continuer le travail après leur retour à leur, à leur pays, donc et pour finir d'autres tâches jusqu'au temps de retour de, de, de ces équipes françaises. Donc on a, on a divisé les groupes irakiens en deux, deux parties, le premier sur la, pour travailler sur l'arc et l'autre pour, pour travailler sur le, le lion de, de Ashtar. Et, et, et voilà un peu le progrès. Le progrès achevé euh, jusqu'à présent est très satisfaisant. Et, euh, et voilà, la LIF nous a aidés à continuer à faire tout ce, tout ce travail. Et, et aussi, aussi, on a été honorés par le par le ministre et par la visite du ministre français, et aussi du consul euh, du français euh, en Irak. Euh, la restauration de la, de la science principale au, au musée. En 2021, on, euh, on a eu une euh, visite de reconnaissance, si je peux dire, euh, entre les, les, une équipe de, de, de l'autorité du tourisme et aussi. On a, où il y a des équipes qui se sont aussi réunies pour euh, élaborer des plans et ces plans ont été présentés à, au, au ministre qui les a euh, euh, euh, qui les a euh, signés et puis euh, et voilà les travaux qui sont euh, qui ont pris et ont commencé à, à prendre forme euh, sur le terrain. Donc, les, les musées sont ont une valeur patrimoine euh, et, et essentielle et doivent être euh, le centre de soins de, de, de, de, de, soin de toutes les populations du monde. C'est une obligation humaine et humanitaire de, de, de pouvoir les conserver et les maintenir, euh, la, leur sécurité. Euh, quand une, une civilisation euh, et quand les, les monuments et les symboles d'une civilisation euh, sont en, en risque, en péril. C'est toute la, la population qui est en risque. Il y, on a des, des, des patrimoines qui datent de plus de 5000 ans. Et voilà, c'est notre lettre et notre mission de conserver ces, ces pièces. Et, et, et excusez-moi pour avoir excédé le temps requis. Bonjour tout le monde, en nom de Dieu, merci. Merci pour euh, les participants. Je pense que vous devez revenir en arrière. Il y a la page suivante, dernière. Ah, OK, OK, c'est à moi de le faire. Merci. Bonjour, je parlerai en anglais mais je voudrais dire quelques mots en arabe au début. Merci pour la présence euh, du groupe, merci Alif, merci les donateurs, merci euh, l'Émirat Ara arabe uni, le royaume d'Arabie saoudite euh, d'avoir soutenu cette euh, institution euh, honorable euh, en dépit euh, euh, avec euh, la présence des jeunes et je suis conscien, euh, cons, euh, contente qu'il y ait des Arabes qui sont en train de soutenir notre travail dans notre région. J'aimerais maintenant remercier. Donc, je répète, je remercie Alif, Elsa, Maya, Komenko, Monsieur Monir Bouchnaki, euh, qui je viens de rencontrer, et toutes les personnes spéciales qui travaillent à Alif, Bastien, tout le monde. Merci de m'avoir inclus dans, dans ce panel avec qui je partage beaucoup de mémoires et de souvenirs qui sont un peu euh, bah, bah, bah, tristes, mais euh, je voudrais parler ma maintenant du musée palestinien. Elle euh, a ouvert ses portes en 2016, le mai 2015, puisque c'est la journée euh, mondiale du musée. On a ouvert ses portes. Comme vous voyez, c'est une structure moderne du bâtiment. Euh, nous sommes une organisation non gouvernementale. Ceci affecte notre travail, bien sûr. On a été créé par euh, la plus grande euh, association philanthropie ta'awun palestinienne, avec la mission du musée de se concentrer sur l'histoire et la culture de la Palestine. C'était le musée de la Nakba, mais euh, aujourd'hui changé pour célébrer la culture et l'histoire. Euh, on est euh, donc euh, à Berzet, euh, euh, près de l'université. On n'est pas lié à l'université, mais on travaille beaucoup avec puisqu'on est situé à côté. On a euh, gagné en 2020 à Dakar le prix à Dakar d'architecture. C'est euh, le pre la première, euh, premier bâtiment moderne d'avoir euh, gagné ce genre de prix. Nous sommes aussi le premier musée au Moyen-Orient et la structure palestinienne de gagner euh, le prix euh, or euh, du, de l'ID et aussi on a euh, gagné la MENA, le prix MENA et d'autres prix, multiples prix. On a un grand jardin où vous voyez plusieurs euh, faunes et, et, et verdures euh, palestiniennes. Euh, Architecture Hani Han Peng, qui est une compagnie euh, irlandaise euh, qui a gagné donc l'auction ou l'enchère. J'ai mis cette page pour parler des questions urgences, mais j'ai parlé avec Manuel. Il m'a dit que je peux dépasser ce point. On a mis nos huiles, nos hummus, nos blés, nos jus de grenades et donc beaucoup de végétation. On a un espace de 5000. Euh, carré mètre carré je voudrais dire euh, que euh, on euh, euh, notre musée n'a pas par euh, le euh, bon de euh, dieu le miséricordieux n'a pas euh, donc été euh, victime de destruction de pillage euh, euh, et donc euh, moi j'ai été dans un autre musée où, où euh, l'armée de l'occupation a déjà pillé et on a vu beaucoup de fondements de la Banque islamique de développement. Ils ont visité l'autorité palestinienne qui a vu toutes les structures qui ont été à ce moment en, 2000, euh, en 2002 euh, euh, pillées. Khalil al c'est le musée dont je vous parle, où il y a Mahmoud al et les, écri les écritures de cet écrivain. Là, vous pouvez voir, euh, rapidement, je vais parler de l'Art Forum et des trois structures, euh, crises qu'on a souffert et comment on les a traitées. En 2021, Art Forum, la, maga la magazine, avait une version pour dédier aux usines, au musée, on était sur la couverture et six pages dedans pour parler de notre travail. Les premières phrases que j'ai écrites durant mon entretien, j'ai dit chaque jour, je fais face à un, deux, trois... Problèmes. D'habitude, les musées ordinaires ne font pas face à de tels. Mais vous savez la situation sous l'occupation, la Palestine. Mais d'autres termes, nous avons un très beau parcours. Le travail que nous faisons est spécial. Nous allons parler maintenant des trois problèmes auxquels je fais face. Premièrement... Et premièrement, principalement, je ne sais pas si vous savez, c'est l'accès aux collections. Nous sommes une organisation non gouvernementale, on est sous l'occupation, et donc on a zéro accès à l euh, à, aux produits archéologiques anciens dont on n'a pas accès. Donc... La façon dont nous travaillons, c'est d'essayer, et je vais expliquer ce point, on essaye d'accéder aux collections euh, d'objets euh, patrimoine pal palestinien, où que ce soit dans les musées ou dans les collections privées, y compris photos, euh, produits, documenta documents, œuvres d'art. Euh, et nous travaillons beaucoup sur la préservation numérique avec. Euh, euh, et on garde des collections rarement. Donc, l'exemple essentiel de ce type de travail, c'est sur le PMDA, le website qui a été construit par une compagnie britannique, Arcadia, où nous avons... Euh, l'histoire euh, documentée. On a un groupe très spécial de 20 personnes. On a donc ces documents de l'histoire que vous voyez ou ce qui est nommé euh, le, la numérique éphémère. Euh, y compris notre travail, nous essayons de digitaliser le euh, l'héritage matériel. Nous documentons et nous euh, mettons donc, euh, et nous téléchargeons ce genre. Euh, deuxièmement, euh, le deuxième problème, on n'a pas accès aux produits, comme j'ai dit, et euh, le, euh, la portée donc euh, qui a été définie de ce musée est de 18e siècle à plus et on n'a pas une ligne pour acquérir la collection. Et donc, nous devons être créatifs. Quand nous regardons ce patrimoine, l'un des problèmes, c'est qu'il y a une sorte de négligence des matériels ou même mentale. Et donc, parmi les projets dont on a travaillé, il y avait un projet avec MEPI qui a été... Euh, donc euh, c'est de vraiment suivre euh, et pister euh, les produits qu'on a mis dans l'archive. Euh, C'était nommé l'album familial. Un travail important que nous faisons avec euh, le groupe palestinien euh, de euh, Broderie, euh, beaucoup de plans. Cette section a été construite par Alif. Quand je parle de la euh, broderie. Ils pensent que nous sommes juste euh, liés à la, au textile. Mais non, la broderie palestinienne est venue chez nous parce que nous avons beaucoup de comités dévoués qui nous a euh, donné donc euh, plusieurs groupes euh, bring up Bringing Back Our Thoughts is l'une des initiatives. Grâce à Alif, on a pu fonder ce musée pour nous aider à améliorer notre capacité technique et améliorer aussi notre laboratoire. On a une collection qui est vraiment... Euh, très exceptionnel. Euh, ce, Celui-là est mon collègue. Comme vous voyez, il sait comment préserver les textiles palestiniens. Euh, et par le biais de ce projet, nous avons des trainings pour beaucoup de personnes et nous faisons beaucoup de travail avec des entraînements pour pré préserver ces textiles. Désolée. J'ai beaucoup de choses à dire, d'accord. Demandez-moi ce point plus tard. L'une des façons dont nous faisons euh, préservation, c'est la protection des broderies. Ce sont des projets qui vraiment génèrent de l'argent et c'est nécessaire de les garder. Et nous sommes éduqués le public sur l'historique de l'importance de cet héritage produit par les femmes rurales. La dernière crise à laquelle on a fait face, c'est euh, le manque d'accès parce qu'ils sont ou bien à Gaza ou bien dans la diaspora et donc une une, une, infrastructure, une infrastructure internet durant Covid même et comme le connaît et comme nous a donné un exemple quand ils ont mis la euh, euh, leur euh, nouvelle ou leur euh, bulletin en tant qu'exemple pour nous mais ce que nous allons faire aujourd'hui c'est lancer la première le premier musée en ligne euh, le website en arabe pour les enfants Sana Sel sera son nom traduit, euh, on traduit le contenu de notre musée pour les éducateurs, les étudiants et les familles. Puisqu'il ne me reste plus de temps, je vais m'arrêter ici avec euh, cette image de mon bâtiment avec tout notre staff. Et je voudrais vraiment vous demander de nous euh, suivre sur les réseaux sociaux. Merci, je sais. Désolée, mais c'est bien que vous avez terminé par les images qui ont montré les directions du musée et c'est vraiment un espace très beau et euh, ça montre la, euh, la, euh, c est, c est, la galerie et le musée. C'est vraiment un remerciement à vous tous. C'était émouvant de vous voir, euh, surtout de vous parler, euh, surtout que le thème est les crises qui touchent les crimes. Alexandra, je commence par toi, rapidement. Euh, juste donc pour vous demander, vous avez fait une face à une situation très difficile. Comment est-ce que vous avez mobilisé les ressources Quel était le plus grand défi pour vous quelle était la partie la plus euh, difficile au niveau des ressources, euh, fonds, de, fonds, etc.? Comment est-ce que vous avez pu euh, euh, continuer à se débrouiller? Euh, pour moi, ce n'était pas difficile parce que au début de l'invasion, j'ai évacué, euh, j'ai vécu avec ma famille et être en dehors de l'Ukraine m'a donné euh, une déconnexion de l'Ukraine et ça m'a donné une opportunité d'être proactive et me vraiment euh, en train, être en train de travailler d'une façon rapide. Et donc, euh, il y avait beaucoup d'organisations qui nous ont aidés et j'apprécie ce soutien. Maintenant, je pense que nous avons euh, d'autres euh, défis qui sont sortes euh, euh, qui sont un peu plus compliqués. Et ce dont j'ai euh, un peu je suis un peu inquiète, c'est le changement aujourd'hui, les priorités de la guerre et la, euh, la menace des, euh, patrimoines, du patrimoine. C'est dont j'ai peur euh, et euh, donc vous devez plaidoyer aujourd'hui pour faire face à cette crise. Maintenant, d'autres types de crises avec vous, docteur Nadine. La crise que vous avez décrite il y a quelques secondes qui a changé tout. Et euh, malheureusement, vous aviez euh, pris les rênes de la mission et quelles sont les leçons apprises, peut-être, et quelle est donc votre opinion Oui, j'étais un peu euh, euh, anesthésique au début de la crise, mais après, euh, on s'est adapté, on a appris à... Euh, vraiment voir euh, comment pouvons-nous euh, euh, enlever et trouver toutes ces petites cartes et ces dossiers euh, je dirais le la scène du, le lieu du crime euh, Ceci a créé une, un sentiment de guérison à toute la communauté qui travaillait sur la recollection, la reconservation et c'est une question que j'ai appris et je voudrais ajouter à la liste du modèle d'Alif. Euh, la guérison a pris, le rétablissement a pris une, un an et demi, mais tout, toutes les personnes qui ont travaillé sur ce projet ont senti la solidarité, le rétablissement sur, sur leur côté euh, euh, physique et psychique et on était traumatisés. Et donc, les leçons apprises, c'est quelque chose qui s'est répété ces jours, je sais, mais laisser les locales vraiment. Euh, gérer les problèmes parce qu'ils ont ce sentiment euh, profond et cette conviction de le faire. Quand j'ai gardé ces verres, c'était la meilleure décision de la prendre. Je n'étais pas je, je, un, euh, intitulée de le faire, mais je voulais vraiment les garder parce que quand l'expert est venu, on a commencé euh, dans la collection, on a divisé les fragments en scène de crime comme dans un site archéologique et ceci nous a permis de euh, reconstruire, euh, re, euh, récupérer toutes les pièces et les mettre dans un endroit. Donc ce sont les euh, leçons tirées. Et je pense aussi que le patrimoine uni et le patrimoine crée la solidarité et c'est notre expérience dans ce domaine. Je pense... Docteur, Monsieur Zayed, on parle de collection et de récupération et de reconstruction. Vous avez parlé de la relation avec l'ouvre, avec la collaboration. Au niveau donc de leçons apprises, quelle est vos, euh, vraiment euh, votre part ici? comment bénéficier de l'expertise locale et comment est-ce que vous avez été soutenu? Oui pour la coopération internationale, c'était le fruit des efforts que nous avons exercés avec Alif. L'entraînement de staff du musée et leur éducation pour pouvoir avoir une idée de l'importance de cette pièce qui a été détruite et qu'il existe aussi un défi dans la collection et l'archivage, et puis euh, les remettre à vie après la destruction de Daesh. Alors ce sont des questions qui ont permis euh, à la confiance en soi d'être plus grande au sein des staffs et ceci nous a permis de poursuivre le but de préserver le patrimoine culturel qui est euh, vraiment propriété de tous. Merci. C'est une inspiration qui me pose à une question à vous, Sylvie. Vous avez parlé de l'efficacité que vous avez quand vous parlez d'une fondation et de son point de vue et comment s'engager avec les autorités civiles, les gouvernements, etc., je me souviens bien euh, avoir parlé avec vous de l'importance du réseau, euh, alors comment mobiliser Est-ce que vous pouvez nous dire quelles sont les leçons tirées euh, de, du point de vue de la, du musée Comment vous pouvez faire de votre meilleur et organiser euh, euh, Depuis euh, l'intervention de Alif, il faut dire que le musée a gagné en notoriété. Parce qu'aujourd'hui, le musée est aux normes, au niveau des structures de rangement. Nous n'avons plus de problèmes et les étudiants et les chercheurs qui viennent peuvent aisément faire euh, leur recherche, euh, entreprendre leur recherche. Il y a aussi qu'au niveau des, des autorités euh, nationales, ça leur a donné le sentiment qu'il fallait encore s'investir un peu plus dans, dans le musée. Et donc aujourd'hui, la Côte d'Ivoire, après le Sénégal et le... Le Bénin s'apprête à recevoir son bien confisqué pendant la colonisation. Et donc, c'est devenu une mobilisation euh, vraiment nationale. Et nous sommes en train de travailler aujourd'hui à impliquer tous les acteurs, c'est-à-dire aussi bien les professionnels, les, les communautés que les, les universitaires et la jeunesse. Donc, euh, c'est vraiment quelque chose de très, très important. Et comme nous savons que les défis sont vraiment grands, nous avons... Après les 30 ans à la tête des musées et après avoir été même directeur général de la culture, nous avons demandé vraiment à l'autorité compétente de nous donner la possibilité de nous consacrer exclusivement à la fondation pour prendre en compte tous les musées, pas seulement les musées publics. Et donc, euh, au jour d'aujourd'hui, nous sommes, euh, au nom de, de notre fondation, nous sommes en train de travailler à toucher euh, de tout le monde, en fait. Donc, euh, voilà un peu... Ce que, ce que je peux dire, je crois que c'est une expérience vraiment formidable. Et outre le musée des civilisations, il y a aussi les autres musées du pays qui attendent aussi et qui sont aussi fragilisés par le manque de ressources. Donc nous avons besoin aussi de prendre en compte les besoins de ces ensembles-là. Uh, really uh, insightful. You mentioned the emergency. Uh, uh, Manana, vous avez parlé du, euh, euh, de la question de, de, de, de sauvetage ou bien de, de, de, de recousse. Euh, et euh, qu'est-ce que vous pouvez nous dire euh, au niveau des lacunes que vous avez identifiées et qu'est-ce que vous pouvez recommander pour consolider le, process, le processus? Et donc, le défi le plus important, c'était de réaliser que, en dépit des preuves ou des menaces qui sont évidentes, il y a un manque de compréhension sur le niveau de planning. Et donc, c'était important pour nous de euh, transmettre euh, à la fin de la journée cette idée. Nous pouvons vraiment euh, lancer ce genre de sensibilisation et quand on a complété ce projet, il y avait d'autres musées dont j'ai mentionné, des euh, plus petits musées qui étaient engagés dans notre travail et qui ont appris quelque chose à la fin de la journée. Est-ce que c'est notre tour euh, maintenant Est-ce que vous pouvez venir chez nous Est-ce que vous pouvez faire des projets similaires Et donc, nous travaillons, ils travaillent euh, dans, cet en, euh, dans cet endroit. Mais nous devons savoir euh, que ces euh, musées ne sont pas parfois euh, occupés par des professionnels euh, et ne sont pas pourvus par euh, le personnel professionnel. Et donc, c'est pour cela... Euh, il revenait parfois aux collections et disait, ah, il faut qu'on, euh, par, par exemple, euh, rétablir ceci, restaurer ceci. Et, et je pense que euh, c'est très important euh, au niveau du, des demandes qui euh, sont nécessaires pour les musées. Et peut-être euh, une question à vous, Adila. Vous vouliez euh, parler des ressources, mais je pense que vous avez mis ceci dans vos réponses. Mais euh, qu'est-ce que vous voulez dire du rôle de la résilience des musées et euh, le musée en tant qu'institution affectée par les crises et la contribution? Je pense que votre musée a aussi joué un rôle dans ce domaine spécifiquement. Oui, merci. Je pense qu'il y a deux niveaux. Il y a le niveau public et les opérations euh, intérieures. Le niveau public parle de, de notre projet central dont je n'ai pas mentionné. La mission du euh, musée palestinien, c'est la production et euh, la, euh, le partage de... Euh, D'éducation de, de, de, et d'expérience de, euh, de la culture et de la population locales. Le but, c'est de parler aux gens, de regarder à ces, à ces gens dans les yeux. Nous ne sommes pas un musée d'élite. Nous devons créer une expérience à tous par notre exposition euh, annuelle euh, qui sont liés à un projet académique professionnel, éducationnel et public avec des questions liées à la broderie, aussi le coût du nettoyage des Palestiniens culturels. Oui, nous sommes conscients de ce rôle, mais de même, j'avais un autre aspect professionnel à mentionner. On n'est pas en crise ou dans... Euh, mais dans, on est dans, de récupération, mais dans, de recouvrement, mais d'anticipation pour collecter, même en Jordanie, il y a des collecteurs qui préservent les collections, restaurer les documents avec aussi d'autres. C'est parfois aussi basique comme faire des documents et enregistrer. Non seulement on a le problème de l'occupation, mais aussi il y a une traumatisation de ce qui s'est passé en 1992 à Beyrouth quand l'armée qui a envahi le Liban a pris euh, tout euh, l'archive et les recherches des centres euh, d'information. Et donc il y a ce, trauma, euh, ce traumatisme ou bien ce choc, euh, disons, comment vraiment... Euh, le problème, c'était comment gérer de telles autres crises. Donc, euh, Vous avez donc mentionné un point lié à l'archivage, les équipements, les instruments. Une question à tous. Est-ce que vous pensez que la façon dont les musées anticipent ou réagissent aux crises est facilitée par les équipements euh, numériques, c'est une question à tous ou euh, rapidement, comment est-ce que vous pouvez dire euh, que quel est le meilleur exemple que vous pouvez partager dans ce, sur ce point avec l'audience, bien sûr. Je pense que ce n'est pas la question. On réalise tous et euh, euh, sont en train d'utiliser ceci durant COVID euh, euh, les zones de risque. Euh, on ne sait pas ce qui va se passer demain on parle de guerre possible on parle de séisme et de changement climatique et de euh, catastrophe et donc parfois on ne sait pas où l'incident va vraiment euh, naître la prochaine fois donc nous devons tous euh, travailler dans l'idée de préserver préserver ces données on essaye de voir ce qui est en train de se passer avec les différentes entreprises comme Twitter, vous voyez. On ne sait pas ce qui va euh, passer avec Microsoft et d'autres. Euh, donc un équipement, euh, euh, un instrument collaboratif euh, pour euh, digitaliser. Je pense que euh, l'idée digitale et numérique est importante dans ce monde méta, mais nous devons préserver aussi l'idée d'avoir les disques physiques ou les CD physiques où tout est gardé de côté. C'est d'avoir peut-être une dans le ministère de Culture en Ukraine, un sur un cloud, un sur un autre cloud, juste pour garantir que tout, tout, tout incident peut avoir lieu. Est-ce que vous pouvez m'entendre si vous ne numérisez pas les choses, donc vous ne faites rien. Nous, en Palestine, nous avons un site web pour l'archive, pour l'archive, aussi, aussi tous les expositions sont en ligne. On a la, la, la réalité, l'exposition en, en réalité virtuelle aussi. Donc et maintenant, on travaille avec un, un consultant américain pour euh, élaborer notre stratégie numérique. Donc, euh, c est, c est, c est un, euh, il faut faire cela puisque les nouveaux visiteurs potentiels euh, ne peuvent, ne peuvent, euh, peuvent être euh, peuvent, peuvent visiter le musée en ligne et, ou, ou peut-être de façon physique. Je, je voulais ajouter que quand je, je, je suis entré dans... Ou, quand j'ai joint le, le musée, j'ai commencé les efforts de numérisation. Tout Maintenant, tout est numérisé, mais quand on a commencé ces euh, réunions en Zoom, avec Zoom, et, et, et avec, les réunions ou les visites sont, ont été euh, doublées dix fois, et donc c'était devenu un, un instrument très important pour le dialogue et pour... Euh, et pour la, la, la, donc quand on parle de, de monde digital, mais pour aussi la préservation et la conservation de la mémoire, donc elles doivent être aussi prêtes pour pour cette ère. Donc on a euh, euh, on, donc, à, à, à grouper tous nos efforts dans une dans une numérique euh, de, de, sera euh, peut-être le, le meilleur euh, la meilleure euh, réussite pour pour Arif et pour tout notre secteur. Euh, je crois. Merci pour être responsable et pour pour avoir de, euh, nous, pour nous avoir donné l'espoir pour nous avoir cité tous ces exemples de, de ces de ces musées et de ces, de ces euh, variétés d'horizons. Donc, je vous remercie pour, pour, d'une façon individuelle et, et en groupe. Et merci bien et, et mais, félicitations pour l'anniversaire de cette, de cette fondation. Et, et merci pour avoir venu ici à Abu Dhabi. Applaudissons et merci bien à vous tous.